Salut à tous, bienvenue dans le pays de Beaune, aujourd'hui où je vous emmène bosser chez Atoll. Les opticiens, vous connaissez, j'ai commandé ma monture en magasin dans un précédent épisode. Aujourd'hui, je vous emmène dans la partie logistique, bosser avec Sylvain. Salut Sylvain Bonjour Jerry, bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ici bah, tu as, Ta monture, tu l'as commandée en magasin. Ouais. Donc elle est stockée ici à Beaune, elle va être préparée, et expédiée depuis la plateforme Atoll de Beaune. Tu me montres ça C'est parti Et alors Sylvain, ici, ton rôle, c'est quoi Je suis directeur logistique. D'accord. Combien de personnes Quarantaine de personnes en logistique et, et production, et en tout une centaine de personnes sur le, sur le site. Sur le site, ok. Alors Sylvain, on est où ici, dis-moi Le Service télévente, okay. pour la prise de commande des, des opticiens. Donc ma paire de lunettes que je commande en magasin. L'appel arrive ici, c'est oui, ça Oui, c'est ça. On a le stock, et ensuite on va aller la, la préparer. Mais elle est toute prête déjà, non, ma paire de lunettes Ah non, il y a encore un petit peu de, de, ah bon de travail, de, de conditionnement, et de taillage de verre également, s'il faut adapter. Et monter ensuite dans l'atelier de production qu'on a également à Bonn. C'est fait ici C'est fait ici. Ah, tu es conseillé aussi Ah oui. Ah, C'est bien chez toi, on peut ouais, essayer les bien lunettes bien. et tout. Ah ouais. Sympa, non <rire> Bon, allez, on va aller voir la production. C'est parti. Mais tu voilà. dois avoir des milliers de références ici, non Je vois plein de bacs. Euh... 40 000 références. 40 000 Ça fait euh, <rire> environ 3 millions, de, 3 millions de produits. Ça, c'est des verres. C'est des verres. Aye, okay. Et on a 30 000 références de verres. Donc le verre qui arrive, ce qu'on appelle en palais. Et tu joues au palais breton toi, non <rire> Non, non, surtout pas avec ça. Surtout pas. Faut <rire> <Pour> être précautionné. <rire> Fabrication française. Fabrication française. Donc là, des armoires de verre et en face, il y a les montures. Montures, lentilles. Chez Atoll, -on, on fait également... Euh, des articles audio, appareils, écouteurs, okay. que l'on stocke également sur, sur la plateforme pour les magasins Atoll Audition. Et en plus, tu as les pubs Atol, là, donc euh, Partout. Si vous pensez que tous les opticiens se ressemblent, vous avez besoin de lunettes. Ça. <rire> Bienvenue chez Atoll. Bon, toi, ça fait combien de temps que tu es génération Atoll Ça fait euh, 8 ans. 8 ans 8 ans. Okay. Et ça te plaît Oui. Ouais, ouais. ouais. J'aime vraiment mon, mon quotidien, ouais. j'aime euh, les équipes avec qui je, je travaille, la façon de travailler, euh, la mentalité. Euh, il y a une ambiance ici super zen, ouais. c'est incroyable C'est très agréable à, ouais. à travailler, on n'a pas de pénibilité avec les produits, euh, on a des, des locaux qui sont euh, vraiment bien incroyable. adaptés à notre activité. C'est vrai euh, que le gros avantage dans ton métier, c'est que le produit il est hyper léger. Ouais, est ça. Il n'y a pas de pénibilité, de charge lourde. Pas, pas du tout. Et alors dis-moi, c'est quoi ces deux tours là qu'on voit Alors C'est deux stockers dynamiques, ouais. chacun avec euh, 30 plateaux et on peut stocker jusqu'à 200 000 montures. 200 000! Voilà, ça nous permet d'économiser plusieurs centaines de mètres carrés d'étagères et d'avoir euh, des petits emplacements que l'on vient de traverser et d'optimiser la place. Bon, alors ma monture, elle est où là? Là, elle va être sur le plateau numéro 9 et la case de 4. Donc, je vais lui dire d'aller la chercher. Exactement. Ça et comment je vois où elle est après? On se repère à la lumière rouge. Et voilà. voilà tu as celle-ci. Il, il faut la biper. C'est okay. le, bon, le bon produit. On va aller tailler les verres. C'est parti. Bon alors là, opération taillage Non. Non, c'est avant le taillage. On fait une opération de contrôle du verre. Ok. La vérification, que ce soit la bonne correction pour la, la, la monture et on va centrer le verre. Et les qualités qu'il me faut pour bosser dans ton équipe, ce, ce serait quoi Motivé pour, pour apprendre, très dynamique, c'est un métier qui, qui nécessite une activité quotidienne assez, assez importante. C'est un, enfin, oui. un défi permanent. C'est un défi permanent et avoir vraiment conscience que ce que l'on fait, c'est pour les magasins et c'est pour les clients également. Euh, en magasin qui ont besoin d'une correction, oh, qui ont ça, besoin en de bons produits, hein. de bien-être euh, rapidement et des bons produits. Et alors toi, qu'est-ce qui te plaît chez Atoll euh, Les valeurs de coopérative. Ouais. On travaille pour les, pour les associés, on travaille pour le, pour le groupe et aussi toujours euh, des plans euh, d'amélioration, des plans d'évolution et toujours de la dynamique dans la coopérative. Ça y est, ma paire de lunettes est prête la paire est prête avec les, les verres pour toi, ouais. prête à être expédiée. Mais donc il n'y a pas de contrôle qualité ici On a fait quelques contrôles, mais les principaux contrôles se font aussi à la réception dans notre laboratoire qualité ici à Beaune. Vous avez un labo ici Ah Oui, un laboratoire de contrôle pour vérifier en euh, permanence. Euh, la bonne qualité et, et tout ce qui est important pour une monture dans sa durée de vie et, et pour le client en termes de, de sécurité et de confort. Alors, ici sur la plateforme on travaille du lundi au samedi. Ah, ici, on est chauvin, pas le choix, c'est Bourgogne. Peu importe, les compétences et la motivation d'abord. Bon, Sylvain, ça y est, mon colis est prêt à partir La monture est prête, prête à partir au magasin. Dis donc, c'est une vraie ruche, ton hein, C'est une vraie ruche. Ouais. Beaucoup d'activités, tu as pu t'en rendre compte. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour l'immersion. C'est les équipes et moi-même qui te remercions de mettre en valeur le travail de chacun sur, sur la plateforme de Bona. Eh bien, je t'en prie. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici dans la logistique et la télévente chez Atoll, n'hésitez pas, ils recrutent. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Sylvain, likez, likez la, la vidéo, vidéo et abonnez-vous.